Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Fumé, je suis chef de projet Biodiversité à la Fédération départementale des chasseurs du Jura. Donc La, la fédération intervient sur le, le département pour mener différentes missions. Toutes les missions classiques qui sont relatives à la gestion synergétique, donc gestion de la faune de sauvage, des plans de chasse, les contacts avec les adhérents et puis les formations et tout un volet également sur les milieux naturels et la biodiversité puisque la fédération est notamment gestionnaire d'un réseau de sites de plus de 500 hectares composé majoritairement de lieux humides et donc moi je, je, je mène tous les projets en lien avec la biodiversité et je coordonne également ce réseau de sites avec toutes les séquences qui sont liées euh, l'étape d'animation foncière, la coordination des plans de gestion et puis ensuite la réalisation de, de travaux de restauration euh, éventuels. Et on organise aussi un accompagnement sur demande auprès des particuliers et des, des chasseurs euh, pour des opérations spécifiques d'aménagement de milieux, comme euh, par exemple des curages de mares. Donc moi j'utilise Sigone pour toutes ces différentes étapes. Euh, déjà au préalable, dans le cas de l'animation foncière, on peut trouver des informations précieuses sur les zonages d'inventaire ou réglementaire de façon simple et sur un seul portail. Ensuite, on peut trouver des informations sur des espèces présentes, à enjeu ou non, à différentes échelles, que ce soit bah, spécifiquement sur des parcelles ou euh, sur des mailles plus importantes. Donc, on peut euh, analyser un peu la présence de ces espèces pour... Euh, donc orienter soit nos acquisitions ou alors dans le cadre de la réalisation des plans de gestion, orienter plus précisément certaines investigations de terrain dans le cadre du diagnostic de plan de gestion pour bien cibler les enjeux potentiels. Et enfin, sur la, la partie euh, plus travaux ou curage, on retrouve encore cette possibilité de consulter à pour trouver des informations concernant les espèces à enjeu et peut-être pouvoir euh, réorienter euh, les travaux et prévoir euh, des choses adaptées aux enjeux potentiels. Je vais illustrer mon, mon propos alors, en, en utilisant directement le, le géovisualiseur pour, euh, pour les différentes étapes euh, que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc moi, j'ai accès sur certains territoires où on a des sites en gestion. J'ai des droits pour pouvoir faire des, des requêtes plus poussées. Mais souvent, on va aller chercher des informations à l'échelle communale. On peut euh, bah, repérer, se repérer déjà euh, en fonction des différentes vues. Euh, nous, on utilise euh, quasiment systématiquement les, les photos aériennes. On peut facilement mettre différents éléments qui vont concerner la réglementation, les zonages d'inventaire. Ce qui fait qu'on peut facilement resituer une parcelle ou un site dans un contexte plus global. Et À nous, ensuite, de voir si on veut aller chercher des informations plus poussées, plus précises. L'outil qu'on utilise le plus souvent, rechercher des synthèses par, euh, par secteur. On peut faire des choses plus précises de façon à optimiser nos inventaires. Par exemple, ici, on a... Un site où on a tout un réseau de mares avec la, la présence de tritons crétés. On peut essayer de, de voir où est-ce que l'espèce est présente sur des sur différentes mailles. Donc là, je fais un affichage de, de deux mailles de 5 km par 5 km. Voilà, donc là en l'occurrence euh, je m'intéressais plutôt au, au triton crété qui est présent sur notre site. On a l'ancienneté des observations. Et puis on peut avoir aussi toutes les autres espèces avec euh, les statuts de, de menace. Et également euh, ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir la, la précision de, de, de l'information.